Méga-projet du phosphate intégré de TBSA, le fils de Tebboune impliqué pour favoriser illégalement une société chinoise. Le fils du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Khaled Tebboune s'est impliqué dangereusement dans le méga-projet de phosphate intégré de TBSA, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Le fils du chef de l'État serait en train d'intervenir depuis plusieurs semaines avec beaucoup d'insistance, pour favoriser illégalement les intérêts d'une petite société chinoise, dans le seul but de lui octroyer la réalisation de ce projet industriel de grande envergure, le plus important chantier de tout le secteur industriel du pays depuis ses trente dernières années. Cette société chinoise s'appelle Wuhan Engineering. Elle est une filiale d'une autre compagnie chinoise appelée la CNCEC. Dans ses précédentes investigations, Algérie par avait révélé que la CNCEC, avait été appelée par voie diplomatique pour participer à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère de l'énergie à Alger le 31 mai dernier. Il faut savoir que la CNCEC est un simple bureau d'études et d'engineering qui n'a jamais consenti à un énorme investissement au niveau des marchés internationaux. Il n'a ni les capacités ni la vocation de mobiliser des investissements de 6 milliards de dollars US nécessaires à la réalisation du méga-projet du phosphate de Tébessa. Preuve en est, le CNCEC n'a jamais fait un investissement en dehors de la Chine, mais a toujours supervisé en dehors de ses frontières des projets EPC, Engineering, Procurement de Construction. Dans cette modalité, la CNCEC est uniquement responsable de la conception, préliminaire et détaillée, ainsi que de la gestion des achats, de la construction, de la supervision et de la mise en service des installations industrielles d'un projet déterminé. Elle n'a jamais apporté le moindre investissement direct au pays dans lesquels cette compagnie chinoise intervient. Au contraire, elle est payée seulement pour ses prestations techniques d'engineering. En dépit du profil inadapté de cette société chinoise, au plus haut sommet de l'état algérien, tout est en train d'être orchestré pour la favoriser dans cette course effrénée pour remporter la réalisation du méga-projet du phosphate de Tébessa. Et pour ce faire, des lobbies affairistes ont impliqué tout bonnement le fils d'Abdelmajid. Comment est-ce possible Il faut savoir que la CNCEC, a participé à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par Asmidal, la société publique filiale de Sonatraque porteuse de ce méga-projet. Avec l'une de ses filiales appelée Wuhan Engineering. Créée en 2020, cette société exerce uniquement une activité commerciale car elle ne dispose ni d'une équipe d'ingénieurs, ni de la compétence industrielle nécessaire à la réalisation de projets de l'envergure du projet phosphatier intégré de Tébessa. Algérie par a pu confirmer au cours de ses investigations que les deux responsables de cette société chinoise s'appellent Amin et M Wang. Madame Wang ya est surnommée dans le milieu des affaires, Mathilde. Elle est la responsable de la direction, Maroc et Mauritanie au sein de la CNCEC qui dispose d'une succursale commerciale en Égypte. Elle dispose de puissants relais au sein du ministère marocain de l'industrie. Mais l'un de ses objectifs est de conquérir le marché algérien. Pour ce faire, elle s'est rapprochée du PDG de Sonel Gaz, Shahar Boulakras. Mathilde Anouer ainsi de solides relations avec Shahar Boulakras et elle a, convaincu ce dernier de l'introduire auprès des hauts responsables algériens les plus influents afin d'implanter solidement la CNCEC en Algérie. Et c'est dans ce contexte que l'actuel PDG de Sonelgaz a pu introduire les représentants de cette société chinoise auprès du fils du Président Abdelmadji Taboun. Et depuis Khaled de Tabou ne s'est imposé comme le parrain secret de cette société, chinoise qui cherche à se développer rapidement en Algérie en remportant de juteux contrats. Et dans son collimateur, le méga projet du phosphate de Tébessa qui lui permettra de s'emparer définitivement du gâteau algérien. Ce lobbying malveillant a visiblement porté ses fruits puisque la filiale de la CNCEC, Wuhan Engineering, figure parmi les trois entreprises étrangères retenues lors de la clôture le 30 août dernier de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère de l'énergie, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Une étonnante ascension pour cette petite société chinoise, créée il y a de cela à peine une année par la CNCEC, pour se lancer spécialement dans la bataille autour du méga-projet du phosphate de Tébessa. Grâce au parrainage du fils du chef de l'État, cette société chinoise s'est retrouvée propulsée en Algérie parmi les multinationales ayant pu répondre aux conditions du cahier des charges exigeant que le partenaire contribuera au financement, du méga-projet de phosphate de TBSA. Rappelons enfin que le méga-projet du phosphate de TBSA, le projet Phosphatier Intégré, PPI, présenté comme étant le plus grand projet industriel africain des vingt dernières années, est en train de se transformer en un gros scandale de mauvaise gouvernance en Algérie. De nouvelles manipulations émanant du ministère de l'énergie, noyautées par des lobbies, affairistes mercantiles, ont retardé la réalisation de ce méga projet qui aurait pu créer plus de 50 000 emplois directs et pas moins de 150 000 emplois indirects. Algérie par a pu confirmer au cours de ses investigations que le ministère de l'énergie dirigé par Mohamed Arkab a procédé tout bonnement à la mise à l'écart du géant chinois Citic alors qu'il est le seul et premier porteur de ce méga projet qui nécessite un investissement colossal de 6 milliards de dollars. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.